Clap Prise 2, vision panoramique. La caméra avance, gros plan sur Dominique, seul devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement. Encore quelques efforts. Nouvelle petite vidéo du dimanche. La précédente, les 10 erreurs de logique que nous commettons tous les jours sans y penser, m'avait permis de mettre en lumière ce qu'ils appellent le monodéterminisme, c'est-à-dire la, la radicalité avec certains avec laquelle certains pensent attribuer à un facteur ou à une communauté, l'ensemble des mots de l'humanité, En réalité, quasiment rien ou presque n'est mono-déterminé. Ce serait comme si toutes les, por toutes les portes s'ouvraient avec la même clé. En réalité, les événements historiques sont pluridéterminés. Ils ont des déterminants économiques, énergétiques, géographiques, migratoires, tout ce qu'on veut. Donc, exemple, puisque... Comme disait le secret, réclamer, réclamer l'univers vous fournit. Il se trouve que la presse, euh, par l'intermédiaire d'un certain Laurent, d'un certain journaliste Laurent Alexandre, la presse m'a donné l'occasion de vous, de vous illustrer un exemple de monodéterminisme euh, historique, et Bourdieu en sera l'anecdote, enfin le prétexte, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas l'exégèse de l'œuvre complète de Bourdieu, vous allez y échapper, et moi aussi, par la même occasion. Ça, c'était pour la contextualisation de la vidéo. Alors, pour parfaire cette contextualisation, rappel de la prochaine, enfin annonce de la prochaine, je vais avoir besoin de vous, les, les cocos, les lutins, il ou... faut que je vous trouve un surnom, d'ailleurs, je crois que pour Hanouna, son public, ce sont les, les chouchous, TED, c'était les amours. Comment je vais les appeler Comment je vais les appeler, Fanny, mon public les, les hommes et les femmes d'influence, c'est un petit peu long. Peu long hein. Les influenceurs, c'est pas vrai, ils ne le sont pas tous. Comment on les appelle Trouve-leur un surnom mignon. Chouchou, Loulou, c'est déjà pris, tout ça. Bref, proposez des surnoms, mais c'est pas c'est pas en cela que j'ai besoin de votre aide. Dans la prochaine vidéo... Je recenserai les inégalités salariales sur YouTube et je démontrerai par l'exemple et par le chiffre qu'il est beaucoup plus facile d'y être une femme qu'un homme. Car à contenu égal, et encore en disant égal, je suis gentil, une YouTubeuse gagne beaucoup plus en réalité qu'un YouTubeur homme je montrerai des copies d'écran de Tipeee et de Patreon, qui sont ces plateformes de, de financement participatif, où vous savez, les Youtubers qui n'ont pas de contenu objectif à vendre, moi je ne monétise pas mes vidéos Youtube, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon métier, moi je vends des, je vends des séminaires, ceux qui n'ont rien à vendre sont obligés de mendier entre guillemets sur des, sur des plateformes de financement participatif. Mon ami Armel me disait un jour, dans les locaux de la société mère et Youtube, quand on suivait une formation, elle m'a dit euh, mais en fait, euh, tu sais Stéphane, euh, ces gens euh, ouvrent un restaurant sans avoir écrit le menu. Donc quand on n'a pas le menu et quand on n'a rien à servir, eh bien on monétise ces vidéos. Et je vous verrai qu'au jeu de la monétisation, il est dix fois plus facile d'être une femme qu'un homme. Fournissez-moi de la matière. Si vous avez des exemples en tête, pas seulement en beauté, mais en, en politique sociétale, en sport, en technologie notamment, je répète, techno sport et politique sociétale de youtubeuses avec un contenu égal ou moindre qui génère 2, 3, 4, 5 fois plus de versements que, que des hommes. Ça c'est pour la prochaine. Euh, fin de la contextualisation, à la toute fin de cette... Euh... Oui mon bouton est cassé. Euh, à la toute fin de cette vidéo, je partagerai avec sa propre permission, bien entendu, je ne me serais jamais permis sans cela, je partagerai l'enregistrement la, la, de l'un d'entre vous qui à son concours d'éloquence au barreau, euh, je crois que c'était sa première année, enfin je sais pas, barreau, première année de droit ou deuxième, ou j'en sais pas, bah, Doug licence, je ne sais, euh, a utilisé avec ma permission ma vidéo euh, 20 raisons pour lesquelles il est plus facile d'être une femme qu'un homme, et on a servi comme ça quelques, quelques petites quenelles de brochets au cours de... Euh, enfin en fin d'année, en, fin en, fin en fin de classe, en fin de semestre, en fin de trimestre. Je vous en montrerai, diffuserai quelques, quelques, quelques images. C'est imparfait, mais c'est touchant, voilà. Je vous invite à le faire d'ailleurs, et à me demander les autorisations, ce que je donne quasiment toujours volontiers. Comme disait Monterland, les gens se donnent la peine d'attraper par la fourberie, ce qu'il ferait mieux de demander par la, la simplicité et la, et la franchise. Alors, ce fameux exemple euh, contre, euh, enfin, qui, qui, qui met qui s'inscrit en faux contre le monodéterminisme. Pourquoi euh, Bourdieu avait tort, écrit Laurent Alexandre À présent, on le sait, plus de 50% de nos capacités viennent de l'ADN et non du milieu, comme le postulait le sociologue. Alors, vous le savez ou pas, selon la distance selon la distance à laquelle vous, votre, votre centre d'activité, votre centre d'intérêt vous place de la psychosociologie, de l'anthropologie. Vous savez ou pas qu'il y a un de ces combats, un de ces de, une de ces débats, une de ces querelles de clochers vieilles comme le monde dans notre secteur, qui est d'opposer les déterministes aux behavioristes. Pour les déterministes, tout est joué à la naissance, les dés sont lancés et vous poursuivez votre aventure, le temps d'une vie, un petit peu comme un tramway longerait des rails dans, dans une ville. Euh, vos possibilités sont écrites, ils sont profondément euh, donc tragiques par définition, selon la, le critère, la grille de lecture soélienne. Et de l'autre côté, de dans, dans, dans la chapelle d'en face, les behavioristes, dont Bourdieu, pour lesquels ce les... C'est le confort et la dynamique et le challenge intellectuel, euh, économique, euh, financier, etc., dont vous avez bénéficié à la naissance et pendant votre, votre éducation, qui vous ont donné les opportunités qui sont éventuellement aujourd'hui les vôtres. Bon, Eh bien, c'est un exemple typique de querelle de clocher où chacun croit au monodéterminisme, mais euh, à celui qui, celui qui lui plaît, entre guillemets, dans la réalité. Alors, Robert Plomine du King's College de Londres euh, démontre que, enfin démontre, je n'ai pas le, le... Comment ça s'appelle le, le protocole expérimental exact. De toute façon, il ne m'intéresse pas. Ça sera encore une fois soumis... Euh, ça sera contredit dans quelques, dans quelques mois ou quelques années, que à 55% l'intelligence d'un enfant de 12 ans est déterminée par sa part génétique et non contextuelle, que ce pourcentage passe à 66 à 17 ans et à 81 à 50 ans, grosso modo, au somato comme on dit chez moi, à 50 ans et plus, si vous avez réussi dans la vie, c'est à 81% grâce à votre ADN, à ce que papa et maman vous ont légué à votre insu. Et si vous avez échoué, eh bien 80, vous, en, vous en êtes disculpé à 80%, ce n'est à 80, quelque chose pour cent, pas de votre faute. Voilà. Donc, euh, de toute façon, cela montre qu'encore une fois, même au-delà de 50 ans, les facteurs déterminants et discriminants sont pluriels. Ce n'est pas l'éducation mmh. ou l'intelligence immanente, pure, essentielle. Ce sont les deux, dans des proportions différentes au cours de l'existence, probablement également différentes selon les individus. Ce n'est en aucun cas l'un ou l'autre et tout n'est pas opposable. Tout n'est pas dualiste et dualisé. Ce n'est pas opposable en camp. Et encore une fois, les farouches défenseurs d'un facteur, d'une chapelle ou d'une communauté ne, doivent toujours se rappeler qu'ils ne, ne sont jamais coupables à 100%, ni en cas d'échec, ni en cas de réussite. Voilà, euh, pour plus de détails, Robert Ploming, King's College de Londres, pourquoi Bourdieu avait tort les capacités et le QI et l'ADN versus les performances dues, euh, liées au contexte, comme par exemple la capacité à manipuler les codes de la bourgeoisie pour ce qui est de l'aptitude à lire et à lire tôt. Voilà. Je vous épargne la fin moraliste de l'article, qui était évidemment une, euh, un désir un peu maladroit, un peu utopiste du journaliste, qui fait un peu pitié à la fin puisqu'il prétend euh, une postule. Il proclame euh, il ne faudrait pas nier le déterminisme, le déterminisme neurogénétique de 2018. Bon, ben ça, évidemment, ça, ça me paraît difficile de, de, de le nier. On a tous, euh, on a tous en, dans notre cercle proche ou lointain quelqu'un qui est né avec l'ensemble, enfin, avec le, le, le contexte stimulant, le confort économique et les perspectives euh, pour. Euh, embrasser tout son univers des possibles et pour euh, performer dans sa carrière et ça n'a pas été ça n'a pas été le cas et inversement on a on connaît tous quelqu'un qui est né dans un contexte peut-être euh, plus insécu une, insécure en français plus plus plus plus incertain euh, plus, moins enfin oui plus incertain économiquement je suis mauvais aujourd'hui je ne vais pas refaire une troisième prise ça sera comme ça j'ai chaud et puis euh, voilà donc un contexte plus incertain économiquement, beaucoup moins euh, challengeant en français, Fanny. Challengeant en français, euh, beaucoup moins de euh, confrontation intellectuelle, mais qui euh, par un ressort en dernier, dernier ressort par son énergie vitale, eh bien, a surperformé par rapport à sa catégorie, c'est-à-dire comme diraient les sociologues, s'est affranchi de ses frontières normatives. Voilà. Merci Laurent, comment tu t'appelles Merci Laurent Alexandre. À vous les studios. J'attends vos exemples pour la prochaine euh, vidéo qui ne va pas être à piquer des hannetons comme on dit. Et je vous laisse avec ce que je vous ai promis. Pour commencer, j'aimerais à tous vous poser une question. Savez-vous combien y a-t-il de femmes parmi les 100 meilleurs joueurs d'échecs au monde non, oui. <rire> Il n'y en a aucune. <rire> Les femmes bénéficient plus souvent d'une relaxe. Quand elles sont condamnées à de la prison, c'est le plus souvent avec assorti de sursis. Et quand elles écopent d'une peine ferme, le quantum est en moyenne moins élevé que celui des hommes. Mesdames, vous ne payez pas les sites de rencontre ni les boîtes de nuit. Messieurs, les affections purement masculines comme le cancer de la prostate ne mobilisent ni les foules ni les dons. Ainsi, de plus, selon l'INSEE, les hommes sont plus exposés aux conditions de travail pénibles que les femmes. Comme si vous, mesdames, vous étiez plus vulnérables que les hommes. Voyez-vous, ce n'est pas l'idée que je me fais de la femme libre et indépendante. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs que compte Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme, oui